Alors comment la développer bah, La développer, premièrement, c'est déjà de s'assurer. Une, une, une, une culture d'entreprise, ça se développe surtout pas en lien avec de la communication. C'est-à-dire qu'on peut pas dire demain, on va, on, on va développer notre culture d'entreprise avec de la communication. Ça se travaille à l'interne. Donc il y a des étapes, on va déjà s'assurer de quelle est notre culture actuelle. Donc je vous ai dit, il n'y a pas d'entreprise qui n'ont pas de culture, donc c'est quoi notre culture d'entreprise actuelle. Une fois qu'on sait quelle est notre culture d'entreprise, est-ce qu'elle correspond à ce qu'on veut Si c'est le cas, on va la bonifier, on va la, on va la démultiplier, on va la partager. Si ce n'est pas le cas, on va travailler dessus pour voir comment on peut réajuster notre culture souhaitée versus la réalité qu'on a dans l'entreprise. Pour la développer, il n'y a pas 50 possibilités vérifie qu'on est toujours en lien entre les valeurs de l'entreprise et les actions que qu'elle fait. Donc globalement, si on parle par exemple, dans, je prends un exemple d'une valeur, si on prend la, la, la valeur qui est euh, je ne sais pas moi, la collaboration, bon, bah, est-ce que, euh, est que l'entreprise met les moyens pour que les gens soient collaboratifs au sein de l'organisation Sinon, bah, on a un problème. Puis si on a un problème de cohérence entre les valeurs et les actions, bah, on aura une culture d'entreprise qui ne euh, sera pas forcément représentative. Donc euh, premièrement, c'est de s'assurer qu'on est cohérent sur l'ensemble des, des, des, des, des choses, mission, vision, valeur, euh, s'assurer que tout le monde les vit s'assurer que les gens, euh, qu'elles soient toujours d'actualité aussi, assez important. On a pu déterminer les valeurs de notre organisation il y a 5 ans, il y a 10 ans. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus ce qu'on est. Le monde a changé. On, on, je pense que les deux dernières années nous, nous le démontrent. Ça change énormément. Il y a des choses qui nous sont imposées. Donc, il faut repenser nos, nos, nos pratiques internes. Donc, c'est peut-être le bon moment aussi de revoir ses missions, sa mission, euh, sa vision et ses valeurs. Ça, euh, je pense que c'est important de faire ce travail et de le faire en équipe. Euh, et pas uniquement... Euh, comité de direction ou au gestionnaire pour retravailler ça, mais plus mettre l'ensemble des, des employés à contribuer à ça je pense que ça c'est important. Une fois qu'on a commencé à, à faire ça, bah, on va regarder concrètement euh, c'est quoi les, les, les bons coups dans l'organisation, qu'est-ce qui fait qu'il y a des, des choses qui se produisent alors qu'elles qu ne sont pas initiées par une autre direction, mais elles se produisent quand même. Donc si ça se produit, ça veut dire que les gens vivent ça, donc on va, on va mettre ça en valeur. Ce qui se produit par contre qu'on n'aimerait pas qu'il se produisent, bah, on va essayer de travailler, on va, on va développer des, des bonnes pratiques pour changer ça. Et une fois que tout ça est mis en place, eh bah, on va commencer à, à avoir une, une une, quelque chose émerger on va avoir une sorte de, de, de, de fluidité de, de, de, de lien entre tout le monde avec euh, les actions qu'on aura déterminées et là on va avoir, on va avoir une culte entreprise qui va, qui va naître et qui va devenir, euh, qui va devenir réelle et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à, à partager ce qui est fait dans l'entreprise à l'extérieur puis là on, est dans un, là, là on devient dans la communication là on devient, euh, on devient crédible parce qu'on dit ce que l'on fait et non pas euh, ce qu'on aimerait qu'il soit fait donc donc là, on va devenir vraiment très, très crédible. Enfin, tout ça pour dire, c'est que la la culture d'entreprise aujourd'hui ça peut pas ça peut pas être pris à la légère et je pense que les entreprises qui l'ont bien compris euh, performent aujourd'hui non seulement elles performent dans le domaine des résultats de l'organisation mais elles performent aussi dans l'attractivité et puis dans l'image de marque au public, quel que soit le service qu'elle qu développe, en règle générale les, les gens sont assez fiers d'acheter dans tel ou tel type d'organisation ou d'utiliser tel ou tel type de service tout simplement par rapport à, à ce que l'entreprise dégage. Donc euh, voilà ce qu'une culture d'entreprise aujourd'hui en, en 2021.